Pour rafraîchir votre mémoire à ce propos, je vous invite à consulter les prévisions hebdomadaires de la semaine passée. Dans les prévisions de cette semaine, j'allais parler de l'entrée de Saturne dans votre quatrième maison dans le verso. Mais ensuite, j'ai décidé d'enregistrer une vidéo à part car Saturne va rester dans cette maison jusqu'au euh, 2 juillet. Et vous pourriez vouloir consulter la vidéo plusieurs fois d'ici là.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 Votre cinquième maison, et les plus chanceux seront les poissons, vous, chers scorpions, et les cancers, et les moins chanceux, Bélier et Sagittaire. Donc la Lune sera dans les poissons, votre cinquième maison, et Mars, votre gouverneur, est conjoint à Jupiter dans votre troisième maison, pour joindre l'intellect au charme et au charisme, ainsi que la créativité au plaisir et au loisir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 avec euh, les énergies de cette période, vous aurez une tendance à paresser ou à rêver. Si vous avez la possibilité de passer du temps libre, c'est une excellente journée ou deux pour vous adonner à un passe-temps créatif ou vous détendre avec un film ou votre musique préférée. Si vous vous retrouverez euh, vous vous retrouverez attiré par tout ce qui est beau et vous voudrez vous tenir à l'écart de toute situation ou environnement hostile ou agressif. Votre niveau de euh, compassion est maintenant élevé et vous pourriez vous épanouir dans le travail caritatif ou en prenant soin des autres. Jeudi et vendredi ainsi que samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre septième maison. Les plus chanceux seront les taureaux, capricorne, vierge et les moins chanceux, les gémeaux. Et vous, vous êtes ici, cher scorpion. Donc, euh, la lune est dans votre septième maison. La confusion des derniers jours au niveau de vos tâches disparaît peu à peu, mais vous pourriez avoir tendance à réagir impulsivement dans des situations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 et dans vos activités physiques. La conjonction entre Mars, votre gouverneur et Pluton, est toujours valide. Donc, toujours, soyez prudent dans vos déplacements, en opérant une machine lourde, en manipulant des, des objets pointus, en utilisant le feu, en conduisant votre voiture. Soyez très prudent, s'il vous plaît, dans vos activités physiques et dans vos déplacements.